Bonjour à toutes et à tous, euh, on recommence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne box de février. Ça y est, elle est arrivée, et donc on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans, comme chaque fois. Alors, juste petite parenthèse pour le commander, c'est sur chaînebox.fr. Le lien euh, quelque part par là, parce que maintenant vous avez vu un nouveau décor. Si vous ne savez pas l'écrire, c'est écrit comme ça. C'est écrit là, voilà, chaînebox.fr. On m'a déjà spoilé un truc, alors pas ce qu'il y a dedans, mais le thème, on a dit que ça allait me plaire. Donc on va voir si ça va me plaire, je vais être exigeant. On va, on va être méchant, on va, dire, euh, on va dire que non, non, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans Et c'est un drap rouge. Ouais, super. <rire> Une protection rouge. On va sortir tout ce qu'il y a là. On va l'ouvrir. Hop Et hop Oh putain, ah oui Ok Ah je trouve <rire> que c'est... Et ah oui, maintenant. <rire> Ça va. C'est Jaden et Alexia, du coup, avec un petit Kuribo qui tout un couribo il est là. Et c'est à nouveau Banana She qui a fait ben, l'artwork, on peut dire ça, un, un petit fan art artwork. Ça fait euh, un peu carte postale dans le style dans du papier, c'est grave, agréable. Du coup, c'est cool. Ok, en plus, euh, ben, j'adore Alexia Rod, donc euh, voilà. Ensuite, on... oh je sais pourquoi on dit que ça allait me plaire. J'adore les Kuribo, Il a un magnifique petit portefeuille Kuribo, Mais en plus, le mien commence à rendre l'âme. J'ai un, porte... un portefeuille Death Note qui commence à rendre l'âme. Du coup, celui-ci, ben, je vais l'utiliser. Je vais utiliser le, le portefeuille Kuribo. Il est trop casse on va les autres. On l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre Ouais, bah après, il est il est léger par contre. On peut pas mettre grand-chose dedans. Mais euh, bah, du coup, je sais pas si je vais l'utiliser. Je vais peut-être le garder du coup parce que... On peut pas ranger énormément de choses, mais par contre, il est grave cool. Il est grave cool. Mais ça, ça, ça c'est un produit que tu peux pas trouver. Je peux pas trouver partout ça. C'est dingue. C'est dingue. C'est grave cool. Par contre, ça peut toujours être utile pour plein d'autres choses. pas forcément un portefeuille, on peut dire en déco. Ensuite, nous avons oh, des porte-clés. Alors, j'ai tous les personnages qui sont bloqués, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde. Ah, il est bloqué. Descends. Descends. Descends Allez, descends. Y'a Yusei qui est bloqué. Descends, Yusei. Bon, on va l'ouvrir. Vous savez quoi On va l'ouvrir. Comme ça, on va bien le voir. Et... Ah oui, d'accord. oui C'est totalement décalé, c'est pour ça. Mais ouais, il y'a tous les petits personnages. En fait, c'est tous les petits porte-clés de tous les personnages. Parce que Yusei, je l'ai sur, <rire> sur ma clé de voiture. J'ai mis sur ma de voiture. Et euh, du coup, il y'a tous les... Mais c'est grave cool Y'a Yuma, Jaden, Yugi, trop bien, trop bien Next, next, c'est rare que j'ouvre les produits, j'ai un card sous scellé. Et par exemple, bah là, là c'est Joey, voilà, là c'est un jeton de Joey qui est mon personnage préféré euh, De la série du Yu-Gi-Oh, et euh, du coup, euh, bah ça, ça va rester scellé. Voilà, le petit jeton de Joey qui fait plaisir, merci Ouh, mais en plus on a deux boosters, Vortex Embrace, alors ça c'est bien des... voulez. What C'est bon, c'est un nouveau sac <rire> oui c'est un nouveau sac Marc <rire> Machine Girl est Ok why not C'est grave cool bah, D'ailleurs ça on peut le retrouver sur le, le, le site de, de, de Sharon Cette, euh, cette image là J'ai déjà vu sur son site Sur chainbox.fr Bon du coup ça fait des bons petits produits De booster Le jeton, le portefeuille et tout. Non, mais Franchement là merci c'est la régalade totale Là ça régale Bon il n'y a plus qu'à avoir de la chance en plus dans les boosters. Euh, on va voir ça ah, il y en a un qui... Ah non, il y a que... ah, est curieux parce qu'il Ah, c'est le bruit qui l'attire. Ouais, effectivement, c'est le bruit qui l'attire. Ok. Allez, on s'ouvre ces boosters. On les ouvre. Et on va voir ce qu'on va avoir. C'est parti pour le premier booster. Et on commence avec Amalgam, Metal Foss lourd. Un registre Enio, insecte numérique. Ojama Rose. Captain Sargass Springant. Capucée de la constellée, refrain de la brise-glace, c'est Souffle des acclamations, et portes du monde de virtuel exergue. Et pour terminer, la fusion métalphose para. Eh, la secrète, faut qu'elle sorte là. Et des secrètes qui valent un peu dessous là. Faut qu'elle sorte ces secrètes. Allez, allez. Sorcier vent, blizzard, clochette. Metal caster, métalphose para. Dragon armé de l'éclair. Roquet Rocket, pardon, Springer. Oh, Unweight Mythologique. Alors celui-là, je l'avais déjà malheureusement. Explosion Springer. Dragon de la Tempête déchaînée de Beaufort 9, Encore pendule. Et spécimen de la forces. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance sur les boosters. En plus, il n'y a même pas eu de warrock, de guerrier, de. de rocher de guerre. Bon. C'est pas grave parce que en vrai, <rire> rien que ça là. Rien que ça, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin parce que c'est du Kuribo. Il euh, y a du jouet Il y a du porte-clés Voilà, je suis content Merci à vous d'avoir suivi l'ouverture de cette chaîne Box N'hésitez pas du coup à vous abonner à chaînebox.fr ainsi que bah, ma chaîne YouTube en cliquant sur bah, vous abonner et lâchez le petit pouce bleu aussi si ça vous a plu ça coûte à rien Allez on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo Allez deux fois prochain dans ma phrase, <rire> salut à tous